Comment faire un logo professionnel avec Canva C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour les ambitieux du web, j'espère que vous allez bien. Et oui, confinement oblige, on se retrouve dans mon bureau, comme avant. Euh, J'en profite pour faire un petit peu de ménage, un petit peu de rangement. Vous avez vu, j'ai quand même changé euh, des choses. Mais voilà, on suit euh, tout ce qui se passe niveau pandémie et on respecte bien le confinement euh, donc ça m'a donné l'idée de vous faire toute une série de vidéos sur Canva. Alors tout d'abord euh, pour les gens qui ne me connaissent pas je suis Izzy Catala, je suis consultante en personal branding et en inbound marketing. J'aide mes clients à avoir plus de visibilité, plus de notoriété et bien sûr plus de clients grâce à internet. La première chose que vous devez Comprendre Si aujourd'hui, vous avez une activité en ligne et qu'elle ne fonctionne pas, c'est ou que vous allez lancer votre activité, c'est que vous n'avez pas assez travaillé votre personal branding. Le personal branding, c'est vraiment euh, la seule et unique chose qui va vous permettre de vous différencier de l'ensemble de vos concurrents, mais également d'impacter vos prospects et vos futurs clients. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à vous... Euh, Allez télécharger la petite vidéo, non pas du tout, <rire> je vous invite à rejoindre la formation Ambition Web, qui est une formation, c'est un pack en fait de 5 formations, je vous fais le petit jingle là, comme ça vous me dites si vous voulez ou pas, ça dure quelques secondes. Voilà, euh, vous avez un lien sous la vidéo pour rejoindre Ambition Web, c'est 100% gratuit. En fait, ce sont 5 aimants à clients que j'avais avant, que j'ai remis à jour au mois de mars et qui ben, sont disponibles pour vous en un seul endroit plutôt que de les avoir éparpillés un petit peu à droite et à gauche. Sujet d'aujourd'hui, Canva. Il y a à peu près un mois, j'ai été contactée par Canva, euh, par la société Canva pour un partenariat. Mon premier en fait. <rire> donc euh, puisqu'ils ont déjà vu des vidéos que j'ai faites sur Canva justement et qu'ils ont beaucoup aimé le concept. Hein, ils m'ont donc proposé de faire d'autres vidéos Canva. Le plus que vous avez lorsque vous allez cliquer sur... Alors vous êtes peut-être déjà sur Canva, pour vous ça change rien. Euh, ce qu'on va voir là dans toutes les tutos, parce que moi je suis à la version payante de Canva qui a même pas 12 euros par mois... Euh, lorsque vous allez cliquer sur le lien qui est dessous, vous allez avoir droit à 45 jours d'essai Canva gratuit. Entièrement, tout, tout ce que vous pouvez avoir sur, euh, sur Canva, vous allez l'avoir gratuit pendant 40, 45 jours. Ça peut vraiment vous aider à lancer une activité puisque... Quand on fait le personal branding, une partie du personal branding, eh bien c'est le branding. Le branding, c'est l'ensemble des éléments visuels qui vont constituer votre image en ligne. Et donc, c'est vraiment très très important d'avoir des outils professionnels lorsqu'on veut bah, se différencier ou lancer son activité. Aujourd'hui, on va donc voir comment créer un logo Canva. Alors, j'ai vraiment hésité euh, à savoir si je vous faisais des, des choses assez éclectiques ou si j'avais un fil rouge, c'est-à-dire... Là, je vous ai prévu euh, franchement une quinzaine de vidéos sur Canva justement pour suivre ce fil rouge. Donc vous allez avoir un logo, euh, vous allez avoir des couvertures Facebook, couverture Instagram, enfin couverture euh, l'avatar Instagram, euh, des publications Facebook, Instagram pu euh, et Linkedin. Vous allez avoir comment on va faire un CV parce que ça aussi c'est hyper important lorsque vous travaillez avec d'autres personnes, aussi bien en formation que de manière indépendante. On va créer des fly, on va créer des stories Instagram, cartes de visite, on va créer des factures. Euh, avec Canva on va créer des papiers en tête, euh, des fonds d'écran parce que moi j'aime beaucoup avoir des fonds d'écran qui sont assez euh, parlants. Euh, vous l'avez peut-être déjà vu actuellement j'ai un fond d'écran qui est la mer avec une vue dégagée. J'adore avoir des fonds d'écran spécifiques mais c'est aussi quelque chose que vous allez pouvoir offrir à vos clients par la suite. Je vous expliquerai ça en temps, en heure. temps et en heure. On va voir également comment faire... Euh, donc des fonds d'écran, on va faire des aimants à clients, -à on va faire des e-books, des guides en ligne, je vais vous expliquer comment faire ça. On va également euh, faire des couvertures de live, et je ne sais même plus ce que j'ai marqué, et des vidéos, oui, parce que Canva permet aujourd'hui de faire des montages vidéo, des choses très très attractives. Donc on va voir tout ça, et j'ai encore plein d'autres idées, euh, là le but vraiment c'est de commencer sur ça. Euh, et voilà, donc le fil, le fil rouge de ce Canva, puisque comme ça, ça vous aussi vous donner une idée euh, de comment lancer un projet de façon globale. j'hésitais entre deux, je dois créer un site internet spécifique euh, social en fait et euh, je dois créer une nouvelle formation au mois de septembre eh bien on va partir justement sur cette nouvelle formation au mois de septembre qui est un petit peu atypique mais qui répond en fait à un de mes besoins puisque j'ai beaucoup de mal à trouver des collaborateurs euh, des, des personnes pour travailler avec moi qui sont compétentes euh, présente et qui ont, enfin euh, voilà, j'ai beaucoup de mal à ça, donc je crée à partir du mois de septembre une formation complète sur plusieurs mois qui va être agréée, euh, OPCO, euh, CPF, Pôle emploi, etc. pour devenir assistante numérique. Alors je sais qu'il en existe déjà plein, mais pas comme la mienne, puisque euh, moi je suis pas un centre de formation qui crée une formation, moi je suis une professionnelle qui a besoin d'experts pour l'aider, donc on va travailler en fait tout, sur tout ce fil rouge. Et qui est donc euh, créer une formation en ligne euh, avec tous tout, tout les éléments que ça peut constituer, c'est-à-dire aussi bien euh, bah, toute la page de site internet, la page de promotion, le programme, le logo. Euh, vraiment, on va tout, tout voir justement sur le lancement de cette formation, même si elle n'a lieu qu'au mois de septembre. On va de toute façon commencer la promotion dès le mois de juillet, euh, donc voilà. Bien, on va commencer, on va directement passer sur mon ordinateur pour créer ce premier logo et, euh, et je vais vous expliquer, alors normalement vous avez déjà une vidéo que j'ai fait il y a quelques jours en live pour vous expliquer tout ce qu'il y a autour de Canva, en fait vous présenter le tableau de bord on va dire de Canva, là on va vraiment voir uniquement ce qui est spécifique à la création de son logo, je vais vous expliquer les deux types de logos qui vont être essentiels pour vous et, euh, et voilà en fait. Bon, on passe directement sur mon ordinateur. Bien, on est donc sur mon ordinateur euh, pour euh, vous montrer comment créer un logo avec Canva. Allez, on y va. Donc là, on est, vous avez déjà une vidéo, je vous l'ai déjà dit, hein, pour, euh, pour voir comment tout ce que vous pouvez avoir sur Canva. Là, on va vraiment être focus. Donc, vous allez tout simplement dans la barre de recherche et vous allez taper « logo ». Et là, vous allez tout simplement cliquer ici sur « logo. Donc, en général, un logo sur Canva, c'est 500 par 500 pixels. Vous allez voir que moi, je travaille avec deux types de logos. On va d'abord créer le premier et je vous montrerai ensuite comment créer le deuxième. Alors, je pars systématiquement pour ma part euh, de... ici d'un de, de, de, logo vierge, d'un élément vierge, vous le verrez. Mais vous avez, si vous le désirez, ici, pléthore d'éléments qui sont déjà prêts. Ou si vous le désirez, euh, vous pouvez, vous n'avez plus qu'à changer. Ben, ce qu'on va faire, on ne va pas partir sur une page blanche pour commencer. On va maintenant, euh, ben, partir sur celui-ci que je trouve très joli. Ou même sur celui-ci qui est peut-être un peu plus travaillé. Est-ce que j'aurai un truc un peu nouveau euh, bon, Voilà, vous avez vraiment, vraiment... Vous, vous Alors, Vous verrez que je suis assez longue. Pour faire les pour trouver des idées parce que je suis euh, comment dirais-je je souffre du syndrome de la perfection on va dire allez on va prendre celui-ci non un truc un peu plus travaillé on va revenir sur celui que j'ai vu en haut vous allez voir que on va commencer dans un premier temps pour faire un truc euh, assez travaillé et ensuite je repartirai sur un élément vierge pour vous montrer euh... allez on va prendre celui-ci On peut bien trancher à un moment <rire> Donc, nous, on part, je vous l'ai dit, sur la création d'une formation en ligne. Mais vous auriez la possibilité, vous voyez, vous créez votre logo. Eh bien, euh, ici, en imaginant que vous êtes euh, prestataire de... Alors, ici, on ne va pas regarder tout. Hein. Je vous ai déjà fait un tuto là-dessus. Ici, tout est assemblé. Donc, première chose que je fais, moi, je dégroupe. Comme ça, on va avoir tous les éléments. Ici, vous avez donc un élément, un, un icône. Ici, vous avez un texte et ici, vous avez un texte. C'est à peu près comme ça que sont constitués les logos en général. Vous allez avoir ici un, un logo, un élément, un visuel. Ici, donc votre nom et ici, une, une petite description. On va très très rapidement faire, imaginons que vous soyez... Euh, vous avez donc dans « éléments » pour remplacer celui-ci. On va la remplacer. Et ici, vous allez taper, on va dire par exemple, euh, Vous êtes. Allez, on va dire que vous êtes yoga. Allez, professeur de yoga donc, vous tapez ici dans les éléments « Yoga », pas « yogo, un Yoga hein, ». Yoga. Vous allez choisir un élément qui vous correspond, euh, mais qui peut être très facilement réduit. Ça, ça c'est toujours, toujours le problème. Ah bah, tenez, celui-là me plaît bien, en fait. Voilà, on va garder celui-ci. Donc, déjà, on va changer le fond, on va le faire en blanc. Pourquoi Parce que euh, les logos, moi, je les fais toujours sur fond transparent. Et c'est mieux quand c'est sur fond blanc. Donc, je ne sais pas pour... Ah oui, parce que je suis avec la souris. Voilà. Donc là, en fait, je déplace ceci. On va choisir pour ce logo bateau, hop, euh, une couleur. Donc, vous cliquez une fois dessus. Bon, Celui-là, il ne change pas de couleur. Alors ça, c'est très ennuyeux quand il ne change pas de couleur. Ça arrive. Donc, on va en choisir un qui va changer de couleur. Bah, celui-ci. Afficher. Et on a dit qu'on prenait... Oh là là, je vous dis, je suis très longue à chaque fois. J'ai du mal à choisir en deux secondes et demie. Euh, J'aime bien ce Lotus, est-ce qu'il est personnalisable euh, Bah oui, pourquoi il me dit que... Je... Voilà, je ne sais pas pourquoi il bug aujourd'hui. Donc, vous avez plusieurs types de logos. Vous avez des logos comme ça qui sont uniquement d'une seule couleur. Dans ce cas-là, vous n'avez plus qu'à cliquer ici pour modifier la couleur. Pour du gant, on pourrait prendre par exemple du rose ou du violet, c'est encore mieux. Euh, vous avez également des éléments qui sont avec plusieurs couleurs. Euh, si je retape yoga, décidément, euh, par exemple celui-ci, vous voyez, il y a plusieurs couleurs. Donc, euh, je vais vous enlever ça. Ça, c'est une, une barre de cashback. Vous avez une vidéo qui vous explique comment gagner de l'argent quand vous faites des achats. Elle est sur ma chaîne YouTube parce que moi, bah, justement, c'est ce que je fais. Donc, par exemple, si on partirait sur ce type de, de logo... Euh, si on voulait tout simplement, il suffit de changer les couleurs. Ben, tout simplement, vous partez ici. Euh, imaginons que on s'adresse à, à une personne voilà, qui est un peu plus euh, mate de peau. On va faire ça ici. On va aller rechercher une couleur un peu plus foncée aussi. Voilà. Euh, on va aller changer la couleur des cheveux. Par exemple, on va partir euh, voilà, sur du bien noir noir. Et on va changer également, donc ça je sais pas où il est ce orange, mais il doit y être quelque part. Des fois, il y a des effets, on va le laisser. Et on va aller changer la couleur de la tenue, ben, par exemple pour du violet. Vous voyez, c'est très très facile d'adapter un logo. Ici ensuite, vous n'auriez plus qu'à mettre, par exemple, euh, Yoga Passion. On change, on prend la bonne couleur. Bien évidemment, là je vous montre ça en deux secondes, mais on va le faire pour moi. Euh, ici, par exemple, vous changez la police. Vous n'avez qu'à cliquer ici. On va chercher une police euh, qui pourrait bien s'adapter au yoga. Moi, j'adore mélanger euh, une police cérélique en haut et en général, une police... Ah, c'est génial, ça, j'aime beaucoup. Une police cérélique en haut. Alors, pour changer la taille, soit vous agrandissez le logo, euh, soit vous changez la taille ici. Vous cliquez, vous mettez 50. hop. Et ici, vous avez euh, Yoga Passion... Euh... Le yoga pour les euh, débutants. Allez. Donc là, par exemple, vous voyez, on a fait un logo, on a, on a mis deux couleurs. Ce qu'on pourrait faire aussi, on va voir si c'est possible. On va prendre. Un, alors ça, je vous montrerai après. Voyez, on, je l'ai dupliqué tout simplement. Ctrl C, Ctrl V, ou fait clic droit, copier, et ensuite coller. Si on faisait, par exemple, que celui du dessous, il soit de sous orange là, que celui du dessus, il reste violet, et ensuite, on va légèrement les superposer. Vous voyez, ça fait un petit effet un peu sympathique. Voilà, et là, on a créé un logo en deux secondes. Alors, chose que vous devez absolument, absolument euh, faire attention, c'est que si vous faites un logo exactement comme Canva vous dit, eh bien, ça va être beaucoup trop petit. Euh, si vous le faites, en fait, si vous enregistrer cette image quand vous allez coller ce logo quelque part vous allez avoir tout cet espace au dessus tout cet espace au dessous et tout cet espace sur les côtés donc euh, moi je vais vous inviter à faire deux types de logos on va les voir avec mon logo à moi on va retravailler justement sur ma formation et parce que là on a modifié un logo existant maintenant on va créer mon logo euh, de a à z parce que c'est quand même le but je vais vous expliquer les deux détails ça sert à rien qu'on fasse des choses dix fois donc ici je vais tout simplement rajouter une page je vous invite à faire ça si vous avez des modifications à faire. Nous, on veut une formation qui sera donc à destination euh, des... Euh, donc, c'est pour être assistante numérique. Donc, si je mets « Assistante », qu'est-ce que je vais avoir Alors ça, je les avais déjà vus, ceux-là. Alors moi, je colle, hein, vous voyez, je clique une seule fois dessus. Et si je fais « Numérique », après, ça commence à être euh, trop, trop euh, complexe. Alors, vous en avez des dizaines. C'est vrai que moi, sur ce, cette formation-là, je voudrais quelque chose de très simple. Euh, et je pense qu'on va partir là-dessus. Je regarde quand même. Ok. Ok. Non, il n'y a vraiment rien. Vraiment rien. Moi, je vous, je vous dis, là, je veux vraiment quelque chose de très simple. J'ai déjà mon logo qui est la petite dame avec la tête carrée euh, qu'on va sûrement positionner à un moment. Donc, on va garder dans un premier temps ce logo-là. Allez, remonte. Très bien. Maintenant, on va aller chercher ici dans le texte, on va aller chercher une petite composition existante. Donc ici, vous avez quelques compositions existantes. Euh, il me met des trucs un peu flashy voilà. moi je préfère un truc un peu classique comme ça comme je vous le dis j'ai déjà mes polices à moi, celle que j'utilise, mais on va prendre celle-ci par exemple, vous avez juste à cliquer dessus et ça apparaît directement donc ici alors sincèrement j'ai en dégroupe hein, comme d'habitude, je n'ai même pas encore réfléchi au nom de cette formation donc ça, on va, cet élément on va le laisser au-dessus, cet élément on va le laisser dessous euh, alors ce qu'on pourrait faire ici par exemple c'est lancer une entreprise de chez vous. donc Ça, ça pourrait être pas mal. On va le positionner au milieu euh, puisque moi, le but, c'est vraiment de rendre les... Des... Idéalement, à la base, j'avais réfléchi cette formation pour euh, des, des mamans, des parents solos qui sont obligés de, de rester alors, euh, chez eux. Et euh, la seule solution, vraiment, quand on est parent solo, pour gagner une... correctement sa vie, pour gérer correctement ses enfants, bah, c'est de monter sa boîte et voilà pourquoi j'avais euh, à la base, il y a très très longtemps, réfléchi à cette formation qui était à la base à destination, je vous dis, des, des parents solo. Euh, Aujourd'hui, on va voir comment on l'a réfléchi. Donc là, alors, sachant qu'il y a plein de choses qui existent dans les noms, il faut trouver une formation qui soit simple. Donc on pourrait tout simplement marquer assistant digital. On va le centrer aussi. Euh, ce qu'on pourrait prendre, c'est celui-ci et marquer ici devenez. On va tout repositionner hein, dans les textes. Euh, euh, alors par contre, lancer votre entreprise, ça risque de poser problème si on passe par euh, Pôle Emploi. Euh, Une expertise au service des entreprises. Euh... On va laisser ça comme ça. Ça me plaît pas trop, mais ça, on va le voir. Donc, ça, par contre, on va le réduire. On va peut-être le mettre en. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'il faut absolument que le logo ici, quand on est en carré, prennent toute la page. Puisque c'est, en gros, le type de logo que vous allez avoir, je recherche, voilà, derrière vos cartes de visite. Donc, il faut absolument qu'il soit très, très grand. Donc, ça, c'est le centre de formation que j'ai. J'ai également euh, la même chose pour ma société, Easy Catala. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qu'il faut que le logo soit très, très grand. Donc, ici, il faut absolument que ça prenne toute la taille. Donc, ce qui doit prendre en premier toute la taille, ben, c'est le texte, ici. Donc le nom de la société enfin le, la dénomination ici donc on va faire comme ça et ça vous allez l'agrandir au plus possible donc vous avez juste à tirer dessus vous le positionnez vous positionnez le bleu bien collé vous pouvez même un petit peu dépasser si vous voulez d'accord il faut vraiment que les lettres frôlent ensuite ici euh, hop on va le mettre ici oula il y a une faute d'orthographe hop très bien une expertise euh, expert. Euh, on va marquer plutôt la polyvalence. La polyvalence au service des entreprises. Alors, mon orthographe, je suis dyslexique, donc je ne m'en cache plus aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a quelques années, j'en avais un peu honte. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai un petit logiciel qui va me permettre de voir normalement cette faute-là. Hop. Et sinon, on va tout simplement faire son polyvalencier. Voilà, ici, vous voyez. C'est une petite application que j'ai euh, ici, vous voyez, euh, qui s'appelle Scriber. Avant, c'était... Euh, comment ça s'appelait avant Monotype Cordial. Et donc, grâce à ça, ça me permet de faire des corrections sur tout et d'être beaucoup plus sûr. Bien, donc, on a Assistant Digital, la polyvalence au service des entreprises. Je trouve ça plutôt pas mal. Euh, ici, pareil, on va le centrer. Quand vous vous déplacez ici sur Canva, vous avez la possibilité de mettre euh, ce logo au milieu, vous voyez. On va le réduire. Voilà, on va faire ça comme ça, ça comme ça. Et ça, on va bien, bien, bien le grandir. Pourquoi Parce que je vous dis que ça doit être en grand. Et puis, on va le centrer. Vous voyez, il y a un trait au milieu quand on est centré. Maintenant, on va le personnaliser avec mes couleurs, d'accord. Euh, ici... Bon, moi, mes couleurs, vous les connaissez sûrement. C'est mon jaune et du noir. Donc, ce qu'on va faire ici, euh, on va laisser Assistant en jaune aussi. Et on va laisser tout le reste en noir. Voilà. Donc, vous voyez qu'en quelques secondes, j'ai un logo. Euh, ce logo, il est bah, pour moi plutôt pas mal, je trouve. Euh, je vais ici tout simplement, vous avez tout à l'heure on l'a dégroupé, ben là on va tout simplement le grouper, ce qui fait qu'ensuite je peux déplacer l'ensemble des éléments sans aucun souci. Lorsque vous allez avoir besoin de ce logo pour l'utiliser sous d'autres supports, c'est très très très très simple. Vous allez ici dans Téléchargement, vous allez ici dans PNG, PNG ici, d'accord Vous faites arrière-plan transparent, vous allez sur l'élément que vous voulez télécharger, et vous faites Télécharger. Tout simplement, ce logo va venir s'installer dans, euh, dans vos éléments. Alors ça, comme je vous l'ai dit, c'est... Euh... Non, on ne veut pas le rédiger. Oh, voilà, il vient de se télécharger. Et pour vous montrer qu'il est sous fond transparent, on va rajouter un élément ici, rajouter une page. On va mettre un fond d'une couleur quelconque. Et on va aller tout simplement télécharger, re-aller chercher ce logo qu'on va pouvoir ensuite positionner sur d'autres éléments. Donc, chercher appareil. Appareil ici, vous venez dans Images, Image, non, pardon, vous venez dans Téléchargement. Vous cliquez sur votre logo, vous ouvrez. Vous voyez ici, il est sous fond noir parce que justement, il est transparent. Et quand on clique ici, ben, il est, euh, vous voyez, à la bonne taille. Et si on change le fond, eh bien, le logo sera toujours de la même façon. Alors ça, c'est ce que vous allez mettre sur les documents d'en-tête. Euh, c'est également les, ce que vous allez mettre lorsque vous allez faire des cartes de visite, etc. Par contre, si vous voulez que ce logo soit sur votre site internet, vous ne pouvez pas le faire de cette façon parce que ça va être trop petit. Vous voyez, le, un bandeau, c'est vraiment un tout petit sur un site internet, le logo. Si vous mettez une image comme ça et que vous mettez le texte à côté, eh bien, ça va être illisible. Alors, je vais vous montrer maintenant comment on fait pour faire un logo qui doit être sur votre site internet. On va retourner ici euh, sur Canva on va choisir un complètement un autre élément qui n'est pas fait pour ça mais que moi j'utilise pour ça. Hop, on va regarder. Je ne sais pas si on va pouvoir le trouver comme ça. Parce que des fois j'oublie le nom auquel Canva le, le met. C'est tout simplement un élément qui est long. Et, euh, et très long sinon on ira chercher un de mes éléments à moi je vous donnerai les, les tâches le, les dimensions donc là on va faire euh, un bandeau en fait c'est un bandeau publicitaire normalement on va taper bandeau on va voir s'il nous le trouve publicitaire non non non publicité Facebook Voilà. publicité rectangulaire est-ce que ça pourrait être bon euh, on va plutôt faire ça ah taille Ah non, je me suis trompée. Mince, c'est pas celui-là que je voulais. Ah si, apparemment, il a pris... Je crois qu'il était remonté, qu'il m'avait pris à hein, publicité. On va attendre qu'il s'affiche je pense. Hein. Je vais prendre un peu de thé. Ouais, on va prendre ce type de bandeau-là. Il est un peu petit, d'ailleurs. Je me gratte la gorge. Euh, ensuite, donc là, vous voyez, c'est trop petit. C'est pas ce que je voulais. Donc, on va revenir en arrière. Euh... Non, Quoi qu'on aurait pu le redimensionner, tout simplement. Il faudrait que je vous donne les dimensions que moi, j'utilise. Euh... Si je... On va mettre juste bandeau, on va voir ce qu'il me propose. Dyslexie des doigts. Alors, euh, pas du tout. ça parce que j'enregistre en même temps Ben on va prendre celui-ci qu'on avait tout à l'heure, on va juste l'agrandir. Là c'est pareil, on va prendre un bandeau qui est vierge, tout nu. Donc vous voyez là sincèrement c'est trop petit. Donc ce que vous allez faire tout simplement, vous allez redimensionner ici. Euh, et ici il y a marqué 90, on va euh, on va le doubler en fait. Ça devrait être bon. Non, pas encore. Mmh, quoi que si Si, si, c'est très bien. Donc, voilà. Euh, on va maintenant aller chercher vos éléments ici. Donc, on va le dégrouper. Très bien. On va surligner tout. Vous faites sur votre ordinateur CTRL-C, vous copier. Ensuite, vous revenez ici. Sur ce bandeau, et vous faites CTRL V pour, ou coller tout simplement. Voilà. Et là, vous avez tous vos éléments. Donc, ce qu'on va faire, c'est repositionner de manière à ce que ça rentre en longueur. Numéro 1, votre image, vous allez la mettre bien sur le bord comme ça. Et vous allez l'agrandir jusqu'à ce qu'elle touche le bord. Très bien. Ensuite, vous allez prendre, séparer tous vos textes. Hop, vous allez mettre celui-ci tout en haut, on va repositionner tout. Hein. Celui-ci, donc vous allez, le principal, vous allez l'agrandir, hop, jusqu'à ce qu'il prenne idéalement toute la place. Donc faites des petits tests, des... Alors, en fonction de la police, etc. Ça change beaucoup. Parce que là, il faut vraiment que ce soit marqué en grand hein, sur votre site. C'est vraiment ce qui doit être marqué en plus grand. Là, on y est presque... On va mettre 14. Non, 74, pardon. Bien. Donc, si je décale celui-ci un chouïa et celui-ci un chouïa, voilà. On va peut-être le réduire un peu. Voilà. Là, pour moi, c'est parfait. Très bien. Pareil, on fait celui-ci, on l'agrandit. Donc là, on va le mettre en... Peut-être en 30... Voilà, hop, on va le laisser au milieu, ici. Pareil, celui-ci, on va le remettre en 30. Ce qu'il faut absolument, c'est que vous compreniez que euh, ça doit toujours être la même taille, la même police sur tout votre logo, tout ce que vous avez défini au début, ça doit être de la même police. La même, la police, c'est le, le style hein, de l'écriture. Donc, voyez, on va le mettre bien comme ça. Et là, pareil, vous avez un beau logo que vous allez pouvoir euh, déplacer en fonction des éléments, euh, en fonction de vos différents éléments. On va systématiquement garder ça. Vous voyez, on aurait pu même pousser le, le truc plus loin et mettre la première lettre en noir. Ah, ça, c'est... Ouais, c'est pas mal. Et qu'un A, j'utilise A+. Donc, dans ce cas-là, on revient ici. Là, c'est pareil. Vous n'avez plus qu'à... hop. À mettre en noir voilà est ce que c'est plus joli bon voilà n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous préférez avec le à noir ou avec le à jaune en tout cas l'ensemble des éléments qu'on va constituer seront pour justement euh, cette euh, cette formation donc pour ce produit là donc pour vous c'est pareil euh, soit vous allez travailler un produit soit vous allez travailler votre entreprise de façon générale. Moi, c'est un produit qui est dans mon centre de formation, mais que je, je m'occupe personnellement, parce que c'est moi qui vais le créer. Voilà, on a fini avec ce logo. Ah, et je vais juste oublier de vous dire, pensez que, pareil, quand vous allez télécharger, vous faites télécharger ici en PNG, fond transparent, et vous sélectionnez l'image qui vous convient pour que ce soit transparent et positionnable sur l'ensemble de vos éléments. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à passer à l'action pour vous afin de justement vous aussi créer des logos qui sont impactants et d'avoir euh, un, un ensemble très très cohérent dans votre communication, ce qui fait que les gens vont vous identifier à coup sûr. Euh, on se retrouve euh, donc euh, très très très rapidement parce que je vous ai prévu une vidéo par jour sur les jours qui arrivent, donc une vidéo par jour sur Canva, donc normalement on se retrouve demain pour voir comment faire une couverture Facebook puisqu'en général vous commencez souvent par une couverture Facebook et puis ensuite on continuera avec le reste. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Si vous avez aimé cette vidéo, bah faites un pouce, un like. Euh, si vous avez des questions, vous les mettez dans les commentaires euh, dessous la vidéo, j'y réponds, j'essaye en tout cas. Et puis, euh, et puis, si vous souhaitez d'autres tutos de Canva, surtout, vous n'hésitez pas à me les mettre dessous. Ça me donne des idées parce qu'avec Canva, on peut vraiment, vraiment faire beaucoup de choses. Et je ne veux pas non plus me perdre dans des choses qui ne vont absolument pas vous intéresser. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée. Et surtout, n'oubliez pas, votre marque, c'est vous. Ne changez pas, soyez juste plus visible.